Et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre septième maison. C'est votre maison de relations, faisant des trigones avec des planètes, les planètes dans votre onzième maison. Et ça, c'est pour vous offrir des opportunités pour faire de nouveaux amis ou des connaissances qui pourraient être un bon support pour vous, soit dans la signature d'un contrat, d'un nouveau contrat, ou bien si vous étiez célibataire, pour vous aider à rencontrer votre âme sœur. Les nouvelles relations entamées maintenant seront basées sur le respect et la compréhension mutuelle et peuvent conduire à des partenariats personnels ou commerciaux très réussis. À noter que Vénus est dans votre signe maintenant, où elle est en exaltation, elle vous donnera d'ici quelques semaines, à peu près quatre semaines, beaucoup de charme et de charisme, et par conséquent, une belle popularité et un beau magnétisme personnel. Et ça va vous aider dans vos négociations et dans vos discussions. Mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour le Québec, et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans la balance. Votre huitième maison, vous, vous verrez dans la nécessité de faire des compromis ou agir en tant que médiateur pour aider à résoudre un conflit avec vos amis ou vos collègues ou bien un médiateur pour négocier de la part d'un ami ou d'un collègue. Une intervention quelconque, soit de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre, pour vous défendre ou défendre vos droits, pourrait avoir lieu ou être nécessaire. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec, samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion. Votre neuvième maison, Vénus, est en exaltation dans votre signe, faisant un trigone avec la lune dans votre neuvième maison. Et un sextile avec Jupiter qui est votre gouverneur et qui est maintenant dans votre onzième maison. Et Neptune aussi dans votre signe fait un, un autre trigone avec la lune. Des très belles énergies règnent et dont vous devriez profiter au maximum.